Les premiers temps que j'ai fait c'était contre le système. C'est n'est pas dans des lieux où personne ne va aller que tu vas faire ta publicité, donc tu as amené justement à, à, à faire tes graphes euh, dans la rue, dans différents supports pour qu'il y ait un maximum de, de personnes qui le voient. Je suis du sud de la France, je m'appelle ovni One. Je fais du, du graffiti et j'ai pratiqué le graffiti sous toutes ses formes. Même si maintenant je me suis un petit peu éloigné et recentré uniquement sur des choses autorisées depuis quelques années. OVNI, ça vient du, du côté extraterrestre, ça n'a rien à voir avec les, les vrais extraterrestres, c'était plus moi l'extraterrestre. Et One c'est une appropriation du, du blase du surnom. Il y a eu d'autres OVNI avant moi. Mais quand moi j'ai commencé il y a 20 ans, il ne graffait plus. et enfin, moi je n'étais pas au courant il, voilà. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis, je suis aperçu qu'il n'y avait que moi qui posait ce nom-là. Et pour affirmer que c'était moi le premier ou que je défendais ce blaze-là, j'ai rajouté un, ça se fait dans le graffiti. C'est faire sa publicité, mais d'une façon euh, schizophrène, puisque euh, tu peux être amené à, à des moments à avoir deux vies, où euh, voilà, tu côtoies les gens, ça ne savent pas ce que tu fais euh, la nuit. Et, et à d'autres moments, les supports que tu vas peindre, et tu fais ta publicité, euh, avant tout pour toi. Mais il y a quand même une recherche de, de reconnaissance. Après, chaque graffeur euh, l'avoue ou l'avoue pas. Euh, parce qu'il y en a qui vont te dire qu'ils le font uniquement pour eux, mais s'ils le faisaient uniquement pour eux, euh, ils grafferaient dans leur cave, quoi, fait. Moi, j'ai découvert le graphe, comme je te disais, euh, euh, par des, euh, des écritures euh, en exprimant politiquement, on va dire. C'est-à-dire que... Euh, il y a le graphe, la culture hip-hop, culture graffiti, parce que je dis culture hip-hop, mais il y a beaucoup de graffeurs qui ne se reconnaissent pas dans la culture, culture hip-hop. Mais euh, il, y a, il y a plein de gens qui, qui sont amenés à écrire sur les murs lors de manifestations pour exprimer des sentiments euh, amoureux, politiques. Euh. Et moi, c'était euh, les premiers temps que j'ai fait, c'était euh, contre le système. Donc je ne me ressentais pas de la mouvance euh, graffiti. Et, euh, et c'est de par ce biais-là, ça a été machinal d'écrire sur les murs pour, pour m'exprimer. Déjà, y a deux choses, c'est que même si tu ne veux pas faire de choses euh, euh, illégales, entre guillemets, si tu ne veux pas avoir de, de soucis avec la justice ou de, ne serait-ce que des contrôles d'identité, il euh, y a très peu de lieux autorisés. Si tu veux t'entraîner, tu es dans des lieux comme ici tolérés et tu peux te faire contrôler, Tu peux, il voilà, n'y a, euh, a pas de, de terrain euh, proprement dit, euh, dédié à ça. Il commence à y en avoir, mais moi je parle des, des, des 20 années que j'ai vécues. Et après, si tu veux faire ta publicité, c'est pas dans des lieux où personne ne va aller que tu vas faire ta publicité, donc tu as amené justement à, à, à faire tes graphes euh, dans la rue, dans les différents supports pour qu'il y ait un maximum de, de personnes qui le voient. <musique> je l'ai découvert il y a plus de 20 ans, en fait, par hasard, en explorant avec des amis. Et, euh, et après, je l'ai oublié. Et j'ai une copine un jour qui, avec qui je parlais, je disais que je cherchais une nouvelle usine, parce que j'en avais quelques usines où j'allais peindre. Et qui me rappelle qu'une fois on était venu ici de nuit, euh, voilà c'était encore surveillé à l'époque. Il y avait encore des vigiles, tout ça. Et, euh, et après j'ai changé de région et je fais le déplacement exprès pour, pour revenir. Et, euh, et je suis venu ici des, des journées entières euh, où, euh, où j'ai dû profiter du, du lieu et, et me servir à, en quelque sorte et, et m'adapter sur les murs que je voulais. C'était un terrain de jeu énorme. Alors le flow c'est... Euh, ça me fait penser à la dynamique, à l'instant, à l'improvisation, à, à la rapidité. Euh, ce qu'on retrouve pas mal dans le tag, là où je suis vraiment pas bon. Mais il y a quand même ce, voilà, cet enchaînement, notamment quand tu tags dans la rue, entre le passage de deux voitures, euh, ou à des moments où, où tu réfléchis pas, ça devient un automatisme. Ce n'est pas forcément artistique. C'est Justement, à part quand tu fais une couleur dans un terrain où c'est réfléchi, le reste du temps, je pense qu'il y a quand même du flow justement de cette improvisation, de l'adrénaline, du lieu, de l'exécution rapide. Et le graffiti comme beaucoup de graffeurs ça m'a amené à voyager et, euh, et je suis parti euh, aux états unis à un festival dans le Nevada. J'ai acheté des bombes de peinture dans un, dans un supermarché et là à partir de là déjà c'était, euh, euh, je parle pas anglais, enfin voilà il y a plein de... De, de, de paramètres qui font que je l'ai vécu d'une certaine façon, je pense que quelqu'un l'aurait vécu autrement. Et dès le passage à la caisse à les bombes de peinture, on me demande mon passeport, on relève mon identité. Et, euh, et donc là, je comprends déjà que voilà, je, suis, je réalise que je suis plus en France et que les codes c'est pas les mêmes et qu'il y a peut-être plus de risques, hein, même si j'en suis un, un petit peu conscient. Et en partant au festival, je passe dans le désert à côté de trains de marchandises. Et les trains de marchandises aux États-Unis, au Canada et au Mexique, c'est une institution euh, les unions Pacifique, euh, partent du Canada jusqu'au Mexique, traversent les états unis Et donc ton graphe, il est vu vraiment dans tout le Nord Amérique. Et, euh, et là, je me rends compte que c'est le désert autour, qu'il n'y a que des zones industrielles. Euh, alors je sais plus si c'était un dimanche mais, ou un jour férié, je sais pas, mais tout était fermé. Donc j'y vais rapidement avec mes bombes de peinture. Euh, je traverse et euh, je me mets entre les deux wagons. Je commence à regarder, voir s'il n'y euh, a rien... Euh, et là, comme je te disais, par rapport au flot, là, faut... là tu ne réfléchis pas, tu avais prévu euh, moi, mon logo, la soucoupe volante rapide, donc je la trace, je ne réfléchis pas. Et euh, je suis caché entre les deux wagons. Et, euh, et là, il y a un hélicoptère qui arrive et qui se fiche juste en dessous du wagon où je suis. Alors, euh, euh, il mène maintenant, je sais toujours pas, je pense pas que c'est le rapport avec moi, mais à ce moment-là, du coup, je me couche sous le train et je peux plus bouger. Tétanisé, euh, le temps que l'hélicoptère... Alors. Pareil, quand tu le vis, tu ne sais pas combien de temps ça va duré, ça ne durait que quelques secondes, mais immobilisé en dessus. Euh, et là, je me rends compte que je ne parle pas anglais, que je suis au milieu du désert, que je suis tout seul. Et, euh, et que s'il euh, y a un serrage ou il y a les flics qui arrivent, ben, je, peux, je peux courir tant que je veux parce que c'est du désert autour, donc euh, à un moment ou à un autre, ça va mal se passer. Euh, L'hélicoptère repart. Et, euh, et là, j'hésite, je me dis est-ce que je finis ou pas. Je me dis que dans tous les cas, si je pars, euh, je vais aller si l'hélicoptère me voit et s'il est là pour moi. Euh, donc du coup, je finis ma pièce en, en écoutant, à voir si j'entends pas des voitures ou, ou l'hélicoptère revenir. Je prends ma photo, j'enlève la puce et je retourne à la voiture euh, après avoir jeté les bombes de peinture et effacé les empreintes digitales. Merci à toi.